C'est particulièrement vrai pour les professeurs. On va introduire dans notre système de retraite pour la fonction publique un dispositif qui n'existait pas avant, la retraite progressive. On est quand même dans des, des lycées avec des, des élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés, euh, des classes qui sont pas toujours faciles. On a déjà augmenté le nombre d'élèves dans nos classes. Et donc euh, c'est vraiment un métier mentalement difficile, avec une grosse charge mentale. Et clairement nos, nos collègues sont déjà fatigués et pensent à, à changer de métier avant la retraite en fait. C'est pas un métier dit pénible et je pense qu'on oublie euh, bah, toute la charge mentale. On oublie aussi, même pour ceux qui travaillent derrière un ordinateur, qu'il peut y avoir des douleurs, du stress. On, on vit des métiers où on nous met de plus en plus de pression dans n'importe quelle catégorie sociale. Et je pense que bah, ça aussi, c'est de la pénibilité et on ne la prendra pas en compte.